j'avais envie de vous parler de Lord Token c'est une société dans laquelle j'ai investi depuis l'ouverture en 2020, depuis tout le début, J'ai cru au projet et je suis cette société aujourd'hui qui est une plateforme centralisée d'échange de crypto monnaies et donc voilà c'est une société qui est entièrement française et qui a été créée en 2020 par Nicolas Lefortier et François-Denis et ils ont eu l'ambition de démocratiser l'investissement dans les crypto-monnaies et devenir le premier acteur français adossé à Binance Cloud. Voilà, vous pouvez utiliser cette plateforme comme exactement Binance, et bien plus, en, tout, en tous les cas, aujourd'hui, il va avoir d'autres choses aussi qui vont être mises en place, mais aujourd'hui, voilà, vous pouvez utiliser cette société, comme Binance, et euh, c'est tout simplement une plateforme d'échange de crypto monnaies actif. Vous pouvez acheter des LTT aussi. Euh, donc, dans cette société, euh, et, euh, tout simplement, euh, je voulais aussi vous vous, euh, vous parler que vous allez pouvoir copier devant des, des, des positions facilement des meilleurs trades. Vous avez euh, les commerces euh, automatiques donc euh, voilà donc du coup vous pouvez investir de l'argent vous pouvez suivre les trades vous pouvez investir de l'argent euh, pour pouvoir justement euh, tout simplement euh, avoir euh, des revenus euh, de récurrence alors euh, euh, vous allez aussi pouvoir euh, faire financer des projets euh, mais bon, là, le, le service n'est pas encore euh, ouvert, ça, ça va être dans, les, dans les, prochains, euh, les prochains semaines, mois. Vous allez aussi, ben, voilà, des tutoriels pour vous savoir comment vous servir euh, ben, de, de leur token, comment euh, déposer des jetons, ou euh, acheter des cryptos à euh, Ufiat, ou, voilà, ou le Metamask, ou le jeton Metamax, MetaMask, si vous voulez les mettre sur votre portefeuille, leur token, si vous voulez retirer euh, des cryptos. Bon voilà, il y a toutes sortes de euh, tutoriels, euh, du début du temps où l'intermédiaire à l'avancé Et aujourd'hui, euh, il n'y a euh, pas beaucoup encore de, de, de, de, de tutoriels, on va dire. Euh, il y en aura forcément plus et au fur et à mesure. Euh, et voilà, euh, tout simplement, cette plateforme euh, euh, qui est aujourd'hui euh, française euh, et dans laquelle j'ai investi euh, un petit peu un petit capital dessus voilà euh, qui euh, me tenait à cœur de vous parler comme je le dis euh, à chaque fois voilà je, je, je parle de choses que je, que je fais ou que j'utilise c'est pour, pour laquelle aujourd'hui je vous parle de cette société euh, après je vais vous laisser mon lien d'affiliation vous pouvez euh, ben, passer par ce lien il y a aussi filiation bien sûr aujourd'hui aussi j'utilise la filiation pour euh, développer euh, mon activité hein. c'est le but aussi euh, aujourd'hui on sait qu'on peut utiliser la filiation et ça nous fait euh, aussi gagner de l'argent c'est le but et tout simplement si vous voulez en passant par moyen vous vous enregistrez et vous suivez les étapes parce qu'il y a l'étape kfc il faut kfc je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle y k y c et du coup une fois que vous avez obtenu toutes les attestations et les validations vous pouvez euh, tout simplement euh, euh, utiliser leur token et à faire voilà acheter des, des, des, des cryptos euh, avec euh, avec leur token voilà j'ai envie vraiment tenir à coeur de vous parler de cette nouvelle plateforme euh, d'échange centralisé centralisé euh, de crypto monnaie